Bonjour à tous, alors je vais poursuivre le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale donc c'est la onzième, euh, la vidéo numéro 11 donc, euh, donc qui concerne la politique agricole donc euh, effectivement euh, Dieu nous a donné domination euh, sur la création sur le, les règnes minéraux, végétaux, animaux euh, et cela implique bien évidemment une responsabilité des, des obligations morales notamment en termes de, de développement durable et en ce qui concerne les animaux effectivement nous leur devons bienveillance mais ils sont, ils sont là pour la satisfaction de nos besoins et euh, pour les catholiques il n'y a aucune restriction alimentaire alors, ensuite, euh, je cite quelques principes, donc toujours dans la politique agricole. Alors là, je, je me dois de, de dire que je me suis fortement inspiré du programme de Civitas, donc en ce qui concerne l'agriculture. Euh, je vous invite à regarder un peu ce qu'ils proposent euh, sur les autres thèmes, sachant qu'ils n'ont pas encore tout à fait... Euh, de, de peaufiner l'intégralité de leur programme, euh, moi je suis parfaitement en accord avec euh, ce qu'ils euh, qu proposent hein, d'une manière générale, même s'ils euh, si ne, ne, ne prônent pas ouvertement la, la, la monarchie de droit divin, euh, on est quand même très très, très proche du, du droit naturel et de... Et de la doctrine sociale de l'Église. Alors eux, ils... alors concernant l'immigration, ils sont euh, pour une politique de remigration. Euh... Bon, moi, je, je, je... sur ce point-là, je, je serais moins radical que euh... je, je ne suis pas pour renvoyer euh, tout le monde. Là, par contre, oui, je, je mettrai un bémol sur leur politique de rémigration que je suis quand même beaucoup moins radical à ce niveau-là que. que, que. Euh, donc, les principes, donc, c'est promouvoir une agriculture de terroir qui favorise nos traditions et nos, nos, nos savoir-faire hein, qualitatifs. Donc, euh, il. Il faut généraliser les abels, les appellations d'origine contrôlée. Euh, alors il faut euh, interdire les OGM, hein, ça c'est évident, euh, on sait que les OGM euh, sont, sont cause de, de cancer. Les, là l'humanité euh, joue un peu à, à l'apprenti sorcier. Et donc ça m'amène au deuxième point, euh, il, faut, euh, il faut respecter la création, il faut respecter les cycles naturels, c'est-à-dire revenir à l'heure solaire par exemple. La, la, Dieu nous a donné à travers sa nature euh, tous les moyens pour cultiver, euh, on a des techniques, des moyens. On, on connaît des moyens naturels euh, pour remplacer les pesticides et les engrais... Et là, je vous, en, je, vous, je vous renvoie aux conférences de, de, de, de Madame et Monsieur Claude Bourguignon. Euh, ils ont fait pas mal de conférences sur Internet. Si ça vous intéresse, voilà, sur la microbiologie des sols, sur la nécessité de revenir à des techniques tout à fait naturelles et productives de, de gestion. On peut se passer d'engrais et de pesticides. Il faut le savoir. Euh, il faut aussi, je, je pense qu'il faut encourager la recherche sur les médecines naturelles. Encore une fois, Dieu nous a donné tous les éléments dans sa nature pour nous soigner, pour cultiver, etc. Il faut, euh, ça c'est le bon sens, hein, privilégier les, les circuits locaux de distribution. Et il faut euh, réhabiliter une recherche et un enseignement agricole euh, s'appuyant sur des, sur des méthodes traditionnelles. Là aussi ça renvoie aux travaux de, de Claude Bourguignon. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.